Hey Alors comme vous le savez sûrement, YouTube ne rémunère bien que les gros gros YouTubeurs. Alors tous les petits qui sont là autour, eh ben ils sont lésés, comme des petits poissons qui n'auraient pas assez d'algues. Mais il y a une solution pour soutenir les YouTubeurs gratuitement. Alors je vous explique le principe. Pour pouvoir soutenir des créateurs de vidéos, il vous suffit d'aller sur la plateforme UTIP, u t i -P, et de taper sur le moteur de recherche de la plateforme le nom de la chaîne YouTube que vous voulez soutenir. Alors, en l'occurrence, euh, les bons plans de Mathilde. Et vous cliquez ensuite sur « regarder cette pub ». La plateforme vous propose de regarder une pub pendant 30 secondes. Et pour chaque pub que vous allez vous visionner, moi, je vais gagner 4 centimes. Alors, on est d'accord, on ne va pas devenir riche avec ça, mais euh, 4 centimes plus 4 centimes plus 4 centimes, euh, ça fait quelques centimes quand même on est sur une vraie bonne nouvelle. Pour tous les youtubeurs du monde. Ce qui va me permettre de continuer à tourner mes vidéos dans de bonnes conditions, à garder cette inspiration qui me tombe du ciel et à conserver mon humour inégalable. Non, plus sérieusement, il suffit d'une petite somme symbolique histoire de, de voir qu'il y a des gens derrière quand même qui sont là et qui disent eh, « euh, on t'aime bien, hein, euh, continue comme ça euh. !» Et ben hop Ça remet de l'essence dans le carburant. Euh, l'essence dans la voiture. Enfin, du carburant dans la voiture. Enfin... Ça redonne de l'énergie, quoi Je vais mettre dans chacune de mes vidéos le lien de Utip, comme ça vous avez juste à cliquer dessus et vous tombez directement sur mon profil. Je précise qu'il n'est pas nécessaire de créer un compte Utip pour soutenir les créateurs de vidéos et regarder les pubs, mais euh, si vous vous en créez un, sachez que vous aurez accès à plein de vidéos, à des comptes Instagram, à des comptes Twitter hyper intéressants. En tout cas, un grand merci de me suivre. Sachez qu'avec ou sans Utip, j'éprouve autant de plaisir à chaque fois à faire toutes mes vidéos, à les monter et à partager les astuces avec vous. N'hésitez pas, si vous avez des choses à me dire, à les mettre dans les commentaires de cette vidéo ou dans les commentaires d'autres vidéos. Ou si vous avez des questions sur les astuces du quotidien, vous pouvez euh, vous inscrire sur le groupe Facebook Le Comptoir de la Débrouille. Sur ce, je vous laisse. Je vais aller construire une tirelire en tesson de bouteille. Et n'oubliez pas qu'on peut sauver le monde sans sortir son portefeuille. Salut